Du coup, vous m'aidez tous les deux en même temps. Ok, ouais. Du coup, vous allez peut-être vous embrouiller tous les deux. Donc, soit vous faites un module chacun votre tour. Non, franchement, je pense que c'est plus drôle si on se frite. <rire> D'accord. Ah, ouais. Du coup, on, on, on passe la prochaine bombe qu'on devait faire et on passe directement en bombe moderate. Ok. Donc, on part sur une bombe <rire> Daesh Simulator. Elle s'appelle Daesh Simulator, la bombe. Okay. Non, je déconne, c'est pas pareil. Hein. Mais de toute façon, c'est un jeu. Il fait en anglais. Il pas Daesh en anglais, je crois. Ah bon? Ouais, ils disent euh, Isis. Bah, c'est ah. stylé, Isis. Ça pourrait être un bon nom de team. J'avoue que Isis, ça fait vraiment stylé par rapport à Daesh. <rire> <rire> eh ben non, on s'appelle Isis. C'est bon. <rire> Ou Isis. <rire> c'est très mal placé comme blague. Du coup, la bombe dure 5 minutes. Il y a 3 mo mo modules et 3 strikes. C'est quoi déjà, strike C'est des erreurs. The screens of your eyes only. Alors, déjà, je Il y a un bouton bleu. Il y a un bouton bleu avec okay. marqué abort dessus. Appuyez, ouais. maintiens en Relâchez est lorsque le un compte à affiche un 1, un 1, okay. n'importe quelle position. Concentration. C'est bon. Ok. Ensuite, un truc avec... Euh, vous savez, les lettres, genre, il y a un mot en haut sur le grand écran en bas, et ensuite, il y a des trucs genre, you don't hold next, euh, Ok. Euh, vous, euh, oui. euh, les gars, je suis dans une salle qui va exploser. Il y a read, R-E-E-D. R -E, -E -D. r e d r e d Ok, je vois euh, tout en bas à gauche. il euh, y a U, U, euh, U, H et H, U, H. C'est bon. Il y a marqué, il y a un C maintenant. Euh ouais, en haut à droite il y a écrit quoi en bas à droite, il y a marqué Down. Down. Okay, D-O-N-E. Je le fais avec un la français. Ah, Down. Euh, bah, c'est pas bon. Merci, Phytox. Maintenant, il y a marqué Zey. They... quoi. Ouais. Ah non, Zeyr. They, ok. Ouais, voilà. bah, pour moi, c'est en bas à gauche. Pourquoi il y a la lumière qui vient de se couper et j'ai plus de soit courant Pourquoi c'est en bas à droite C'est au milieu à droite en fonction de si c'est T-H-E-I-R, soit si c'est T-H-E-Y. Non, non, il a dit Zeyr. il a dit e t h e y Ok, ouais, ok, ouais. en bas à gauche. Mais c'est pas bon, les gars. En bas à gauche, il y a marqué Attends... OK. Ah non, mais là, Zeyr, euh, au milieu à gauche Et je clique dessus Oui. Ah bah ça a explosé bravo, on est bien parti Je sais pas compris. Je vais vraiment dire Tu sais pas compris C'était histoire de se remettre dedans Et il faut savoir que maintenant dans le jeu, j'ai des coupures de courant, j'ai ce réveil qui sonne et tout Oulala là là. Bon, oui, on oui, commence oui. par le bouton, c'est le plus simple. C'est hold okay, okay. sur jaune. Il euh, y, y a combien de piles ah, Appuie et maintenant whoa, whoa, whoa. Ouais, mais yeah. non, mais genre, déjà, juste regarde ça. Il ouais, y a marqué si le bouton est jaune, mais il y a un autre truc, s'il y a plus de deux piles. Il y a une pile. Ok, bah deux piles. Ok, donc reste, appuie sur le bouton et dis-nous. Euh... Ok, c'est blanc. Donc quand il y a un. Je commence okay. <rire> <rire> <rire> Je le connais mieux que vous. Alors maintenant, il y a un truc avec un compteur, euh, un fusible et genre, il y a trois. Il y a des hertz, des mégahertz, genre. Ok, je le vois. C'est du morse. Ok, faut okay. que pense oh, comment Oh putain. Okay. Il faut que interprètes le signal de l'ampoule. Un long, deux, deux. Un long. Okay. trois cours. Trois cours. Ouais. Et un court et ensuite un cours, un long. Là ça fait deux. clac, clac, clac trois fois. Là ça fait clac, clac, clac, clac. <rire> <rire> c'est méga dur les gars, je sais pas comment vous le dire. Parce que de ce que tu nous dis là, ça serait BE, mais ensuite il euh, a que bits. Et bits ça convient pas. Un long. Dire, enfin, trois bah cours. si, ça peut être bits. Eh, franchement, ça, ça, ça ressemble beaucoup bah, à bits. Dis-moi que c'est bits. Eh, tu quoi, essaye 3600, on verra bien. C'est bon. Maintenant, il faut aller très vite, les gars. J'ai un tableau avec un numéro, tu sais, les trois numéros en dessous, c'est le truc de mémoire. Ok, ouais, je le vois, je le vois. Ok, a... c'est le numéro 2. Appuie sur le bouton en deuxième position. Ok, là, c'est le 4 maintenant. Okay. Appuie sur le même bouton que l'étape 1, donc euh, le deuxième, le 1. Euh, non, moi, je fais pas ça. Ok, vas-y, hein. bah, si, c'est bon, t'as raison, Magic. Ensuite, maintenant, l'étape 3, c'est 3. Troisième position. Ok, c'est bon. Il me l'affiche pas. Un 3. À l'étape 4, t'appuies sur quel bouton Le numéro deux... du C'était en... en première position, c'était en première position, rappelle-toi. Oh, je me rappelle plus. C'est un 2 maintenant, du coup, parce que je me suis loupé. Oh ça recommence à 0 euh, deuxième position. J'ai 25 secondes, les gars, il reste encore une épreuve ah. après. Ah non, non, non, il me reste pas d'autre épreuve, vas-y go euh, C'est un 2. De la même position qu'à l'étape 1. C'est la deuxième position. Un ah, a explosé <rire> Putain, on est des le mongols C'est le morse qui nous a vraiment, vraiment buté, hein, clairement. Ah mais le morse, c'est hyper dur, les gars. Putain, je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, j'écris sur une facture. Bon, <rire> est-ce qu'on retente celle-ci ou on en met une autre Non, non, non, vas-y, vas-y, on va y arriver. Ok, y'a le truc avec les. les euh, vous savez les mots Y'a le mot en haut, c'est Zeyar. Mot en bas à gauche, y'a écrit quoi UU. u, -U. u, -H, euh, non, u -H. Attends, attends, attends. Est-ce que tu as UR Vas-y, clique dessus. Ok, c'est bon. Yep. Vite dépêche-toi, je vais euh, exploser, gros, ça fait 3 fois à, que je meurs. Au milieu à gauche, y'a écrit quoi Au milieu à gauche, y'a écrit quoi Au milieu à gauche, a marqué Press. Est-ce que t'as Middle Non. Est-ce que t'as Yes Oui. Vas-y, clique. C'est bon. Ok, okay. j'ai un bouton blanc avec marqué Donate dessus. Donate Oui. Il y a la coupure de courant les gars. Je vois plus rien. Donate. Donate. Ah ou oui, detonate Ah oui, détonate, pardon. Ah oui. Tu m'as perdu. Bah appuie, relâche immédiatement le bouton. Dernière étape les mecs du coup j'ai le un truc avec des j'ai 5 lettres et genre de je peux les changer. Alors j'ai L R C W U. Ouais la Sur le bouton de gauche quand tu changes. Tu tu t'as le choix comme quoi. L H P M J W. Oh ça fait beaucoup. Ok sur le deuxième tu as quoi comme proposition. Ok. Est-ce que tu peux faire point Non. Putain. Okay, Est-ce que tu peux faire position. Dis-nous peut-être les mots que tu peux faire en, en les lettres que t'as en troisième position. Vite <rire> Oui, bah oui, bah oui, mais on t'a trouvé <rire> Wood W-U-L-D. W-U-L-D. Essaye. Putain les gars, je sais bon. Oh, ah, 46 vie. secondes il restait. <rire> En vrai 46, en 46 secondes ça va hein. Oh putain c'était intense de ouf oh. Putain mais moi je croyais qu'il restait genre 20 secondes là Eh hey, les gars, ça faisait deux fois que j'explose, c'est bon je vais la tête ravagée. Oh là là, c'est dur de ouf En fait, sache qu'on a une, une liste de mots, enfin on a une liste de mots de 7x5, 35. On a 35 mots. J'ai oui. l'impression pression de ouf euh, perso. Bah bonne chance à nous trois. <rire> Alors j'ai des fils compliqués, c'est des fils que je connais pas avec des étoiles. Des fil horizontaux ou genre... fils verticaux Ah ils vont du haut vers le bas, donc c'est verticaux. Verticaux. <rire> ok, c'est des fils compliqués. Putain. Oh putain c'est les fils d'enculé. Ok. <rire> Regardez chaque fil, il y a une LED au-dessus du fil et un espace pour un symbole étoile au-dessus. Premier fil c'est un fil rouge avec une étoile en bas. Deuxième fil c'est un fil blanc avec rien, ni la LED ni un symbole Et le dernier c'est un fil blanc avec une étoile Est-ce que coup... vous voulez que je passe un autre truc et il y en a un qui essaye de comprendre les fils Ouais vas-y vas-y vas-y Ok ça, de comprendre les fils. du coup il y a oh, les putain. fils okay. simples fight, euh, Magic Est-ce que t'as des fils rouges Ouais j'en ai un Est-ce qu'il y a des fils jaunes Combien Il y, a des y en a deux fils jaunes je Coupe le dernier fil Ok c'est bon Donc okay. maintenant j'ai le truc de mémorisation là avec les numéros là C'est compliqué ça c'est bon, vas-y. Alors, euh, l'écran il affiche quoi Il affiche un 2, appuie ouais. sur le bouton en deuxième position. Ok. 1, 2, 3, appuie sur le bouton 4. Le quatrième Ok, c'est bon, nickel. Non, on est en avance, on est en avance. Il nous reste 1 minute 40 pour faire les fils compliqués. Ok. ok. Allez, donc, donc tu ton pr tour. Le premier truc, c'est euh, le premier fil, tu le coupes. Je le coupes Oui. Ok, c'est bon, il est coupé. Le deuxième fil, c'est euh, si le numéro de série il est pair, tu le coupes. Alors le numéro de série, le numéro de série, le numéro de le série Le dernier chiffre, le dernier chiffre hein. Alors c'est un 9 donc il est pas pair Donc je le coupe pas Le troisième fil B Je peux les fils si le bon a deux piles ou plus deux, trois. Elle a trois piles Du coup je le coupe Euh si euh, s'il ouais, si a et deux piles ou plus oui. Ça a pas fonctionné Bleu, bleu blanc tu m'as dit Oui euh, il est oui. bleu et blanc avec la lumière au dessus je suis sûr de moi Oh bordel you had one job <rire> Mais il n'y a pas de blanc dans le truc tu comprends Ça a fait un il n'y a pas de blanc en fait Ah il est bleu et blanc hein <rire> genre tous les fils qu'ils nous disent c'est à une coloration rouge et une coloration bleue Le symbole étoile est présent, la, la, la del est allumée C'est tout ce qu'ils nous disent Donc il y a une il coloration est bleue délue. autour du cul Oui bah oui mais le bleu blanc ça m'a gêné Mais genre si on retourne dessus c'est... Je pourrais le refaire Mais c'est super long Il y, y en a pas un de vous qui est daltonien là euh... Du coup Phytox j'ai les fils normaux, les fils simples S'il n'y a pas de fil jaune et le dernier chiffre du numéro de série est impair Coupez le troisième fil euh, C'est 6 fil jaune. le numéro de série donc il est pair. Sinon, s'il y a exactement un fil jaune. il y a pas de fil jaune. Ah oui, il pas. C'est vrai. Sinon, s'il n'y a pas de fil rouge. Il y a trois. Il y a quatre fils rouges. <rire> Sinon, le 4 Couper le quatrième fil. Je coupe le quatrième, du coup. C'est bon. Oui. Du coup, je clique sur le 4 Ok, c'est bon. C'est terminé. À ton tour, Magic. Ok. Du coup, euh, passe au panneau suivant. En bas. Euh, la flèche du bas. T'as quoi Alors, j'ai 4, 5, 6 à baisser. Ouais, le ouais, ouais. 4 il va vers le C avec un fil euh, noir et le 5 va vers le A avec un fil rouge. C'est pas facile. Ok, cou cou coupe, coupe le fil noir. C'est bon. Ok. Euh... Est-ce que je passe au panneau suivant ou je coupe Attends, au fil non, non Non, non, non, non, non, tu fais rien. Oui, passe au panneau suivant. Ok, c'est bon. Ouf Alors, j'ai 7, 8, 9 du coup, avec toujours abaissé de l'autre côté. J'ai le ouais. 7, c'est un fil rouge qui va jusqu'au C. Ok, euh, tu coupes... Le fil rouge qui va de 8 à C. Ok, c'est bon. Ok, suivant. Ok, c'est bon. C'est le dernier. Alors j'ai. T'as soufflé comme un malade dans ton micro. Alors j'ai 10, 11, 12. Ils vont tous sur le, le A. Ils sont de quelle couleur Bleu, tous bleu Dépêche-toi, Magic, quand coupe, même. Coupe le premier fil bleu. De 10 à A Ok, c'est bon. Ouais. Coupe le dernier fil bleu tout en bas. De 12 okay, à A. Bon. C'est fini. Ok, c'est bon. Oh. <rire> Il restait 14 secondes, hein, mec. Il restait 14 secondes, vraiment on a du Celui chaud Celui-là est vraiment dur mec Celui-là est vraiment dur Ok, deux secondes, juste deux secondes je te demande Dis-moi tout Qu'est-ce qu'il y a à Envoie m'envoie des SMS et je lui dis je vais t'expliquer après là, je vais avoir des bombes. <rire> Ça c'est drôle Ok Ok c'est bon eh, Vous aimeriez pas faire ça dans la vraie vie Venez Non vraiment pas du trop C'est beaucoup trop euh, Ça demande beaucoup trop de, de concentration ouais, Voilà <rire> C'est stressant même en jeu ouais. Ouais ouais ouais, ouais. On a 5 minutes On a 4 modules Ok Ah putain on va avoir des trucs d'enfoiré 5 minutes later Ok c'était bon ça mais c'est fini On a 2 secondes pour faire le truc C'est un peu plus Et ça a explosé parce qu'il y a plus de temps La vie de ma mère, on y arrive Non, non, non, j'arrête là Allez Non, non, non, mec, je peux plus là J'ai le cerveau qui sature Ça fait une heure, on cherche là Trop compliqué Allez, une facile là, juste Magique, on devrait faire étant... un troisième épisode Mais là, j'arrête En étant content Une facile pour être... Je euh, suis pas finir, content, je pleure, j'arrête 1, 2, 3, la bien. vidéo est terminée